Bien, bonsoir à tous et à toutes. Je suis très heureuse d'accueillir dans cet espace culturel au nom de la municipalité entourée des élus qui sont présents ce soir et aux côtés de notre député Jean-Christophe Lagarde d'accueillir cette soirée pour l'écologie urbaine. Depuis de nombreuses années, vous le savez, euh, tous et toutes, nous sommes, notre équipe est engagée avec conviction dans une démarche de développement euh, durable et vous en êtes euh, une illustration. Il y a 15 ans, euh, on a organisé notre premier salon euh, du développement durable et euh, depuis 12 ans déjà, euh, et c'est grâce à, à notre député Jean-Christophe Lagarde, depuis 12 ans, nous sommes labellisés territoire de commerce équitable. Nous avons euh, déployé aussi des composteurs euh, chez les particuliers, mené une action pour la protection euh, de la faune, euh, un partenariat euh, que nous avons établi avec la Ligue de protection euh, des oiseaux et l'opération 2000 euh, nichoirs, les nichoirs qui ont été euh, offerts aux Drancéennes et aux Drancéennes. Nous avons euh, déployé des ruchers euh, en milieu urbain, abandonné euh, dès 2008 les produits euh, chimiques dans nos serres et obtenu ces derniers jours euh, deux récompenses euh, importantes pour notre ville. Deux récompenses remarquables. D'abord, la troisième fleur des villes et villages fleuris de France et euh, une distinction euh, que nous avons reçue aussi par la Société nationale d'horticulture de France du jardin potager et partagé pour euh, le square Nelson Mandela. La municipalité attache donc une importance particulière, une, une grande importance à améliorer le cadre de vie au quotidien et tout particulièrement en, en matière d'espaces verts et d'espaces fleuris. En deux ans, on a créé trois squares dans différents quartiers de la ville, le quartier de l'économie, celui du village parisien et euh, en face, euh, le collège Paul-Bert. Et euh, c'est tout récemment, euh, au mois d'octobre dernier, que nous avons euh, inauguré un autre square, le square Paul-Beaujour-Ebrahim Fella, euh, qui se situe au cœur euh, de la résidence euh, Paul-Vaillant-Couturier, face euh, à la place de l'Hôtel de Ville. Euh, C'est aussi en 2022 euh, que euh, nous terminerons les aménagements du square Ribot, euh, cela pour plus de 600 euh, 000 euros, et de l'espace Mandela. Euh, tout ceci représente pour la collectivité euh, un investissement de près d'un million 900 000 euros. L'année prochaine aussi, euh, encore euh, des perspectives, des projets, euh, puisque euh, nous créons un nouveau square. Ce nouveau square il sera situé à l'angle de la division Leclerc et rue euh, Massonnet. Euh, ensuite, parmi euh, eh bien, les réalisations de la ville, je tenais à préciser cet élément aussi parce que c'est un élément important, euh, chaque année, c'est 100 000 euros euh, qu'on consacre au renouvellement des arbres. Euh, mais même, c'est ce pour l'annuel, le, le, mais même dans les grands projets, euh, cette euh, préoccupation est constante. Euh, dans nos grands projets, les espaces naturels tiendront aussi une place très importante, que ce soit pour la rénovation urbaine de Gaston-Rouleau, pour l'esplanade du nouveau square nautique aussi, euh, ou encore dans le futur quartier du Baillet, où là, nous, nous créerons un jardin de près de 2000 m2. C'est aussi, euh, si c'est dans nos grands projets, c'est aussi euh, notre quotidien et au quotidien que nous embellissons grâce euh, au service euh, de la ville, que nous embellissons euh, la ville au cœur. Euh, au, simplement, dans le dernier hiver, euh, si on regarde que ces euh, réalisations-là, nous avons créé euh, ou développé de nombreuses bandes euh, plantées ou fleuries, rue emmanuel Vincent, rue René-Deschamps, rue Auguste Blanqui et aussi rue euh, François Carrel. Donc, euh, depuis euh, longtemps déjà, nous sommes engagés dans cette démarche qui est saluée aujourd'hui. Depuis 20 ans, nous accompagnons aussi... Euh, il est juste en face de moi, je l'ai au premier rang. Depuis 20 ans, on accompagne les jardiniers amateurs et les particuliers euh, drancéens en apportant notre soutien à l'association euh, Drancy euh, Fleury, dont je salue le, le président Jean-Pierre euh, Richard, ou encore à la Biennale de l'association Orchidées euh, en Seine-Saint-Denis avec euh, le développement des, des jardins partagés au cœur des cités et grâce à notre partenariat avec euh, l'association euh, Terre urbaine, dont euh, je salue euh, M. Monsieur, euh, monsieur Bonatti, le responsable, c'est un nouveau public qui renoue quelque part avec une tradition qui est ancienne dans notre département. Cette tradition, c'est la tradition des jardins euh, ouvriers euh, et des maraîchages. Nouveau public Nouveaux usages, nouveaux moyens donc, avec ce soir, euh, vous allez euh, y assister dans, euh, dans quelques instants seulement, un film documentaire qui sera euh, suivi euh, d'un débat, débat avec l'une des vedettes des réseaux sociaux dans le domaine du jardinage, Patrick, alias The Frenchy Gardener, un Français installé à Berlin qui est devenu jardinier urbain, mais nous renouerons pour finir aussi avec une tradition à laquelle nous tenons, euh, à Drancy, c'est celle des concours, des lauréats et des récompenses. Alors, vous êtes euh, nombreux présents ce soir. Qui de Shafia, Suzette, Célia et Isabelle, Amida, Mokhtar, ou le trio qui est formé par euh, Khadija et ses deux filles, Jena et Kaina, sera le meilleur jardinier de l'espace Nelson Mandela. Euh, dans quelques instants, plutôt euh, dans quelques minutes, vous le saurez. Bien sûr, vous le méritez tous comme les dizaines de jardiners qui sont présents euh, dans notre ville qui, euh, qui cultivent, qui récoltent et qui partagent ce lieu de vie, euh, de nature et de respiration. Je voulais simplement euh, ce soir en profiter pour faire euh, un, petit, un petit tour d'horizon et vous remercier bien sûr tous et toutes euh, de votre engagement, de votre envie de votre énergie, de la passion euh, que vous mettez à faire euh, vos jardins. Euh, cette passion et aussi cette, euh, ce, besoin, euh, ce besoin que vous avez eh bien, euh, de transmettre aussi. Je parlais tout à l'heure des, des, des deux jeunes filles qui, qui vous accompagnent et transmettre euh, aux enfants. Donc merci à tous et à toutes pour votre engagement et votre passion. Et je vous souhaite une très bonne soirée avant la remise des récompenses. Eh bien, bonsoir à tous, je voulais remercier madame le maire pour ses mots d'introduction et plus généralement pour la confiance qu'elle accorde à l'association. C'est vrai que lorsqu'on a commencé en 2019, ben, on n'avait pas énormément de références et c'était un vrai pari qu'elle a fait et aujourd'hui j'aurais tendance à dire que avec le retour d'expérience qu'on a, les projets qu'on a portés, c'est beaucoup plus facile pour nous euh, bah, de gagner de nouveaux projets, mais il y a, il y a plus de deux ans, bah, Madame le Maire nous a fait confiance et elle nous a permis justement de, de développer de nombreux projets avec l'association terres urbaines. Donc bah, voilà, je ne l'ai jamais fait publiquement, mais je, je, voulais, euh, je voulais le faire ce soir, c'était important pour moi. Donc on va parler euh, bah, d'écologie urbaine ce soir et on va parler également de permaculture. Et c'est vrai que la permaculture, c'est un terme qui est assez fascinant parce que ça, ça émerveille beaucoup de, beaucoup de gens, ça, ça, ça crée parfois des vocations, mais euh, c'est très difficile à définir. Lorsque je, je parle avec, euh, avec certains d'entre vous, eh bien, vous me dites bah, « j'ai envie de faire de la permaculture, je suis fasciné par ça, etc. » Mais euh, on, on va essayer de définir ça plus, plus, plus précisément et on va le faire avec un spécialiste un spécialiste euh, bah de, la, de la permaculture urbaine, c'est Patrick, the Frenchy Gardener. Alors, le, le déroulé de la soirée, en trois temps, on va, pour fixer un petit peu les idées, regarder un petit film au sujet de, au sujet de la permaculture, puis après, je compte sur vous pour, euh, bah pour participer, poser nos questions, poser votre, vos questions à, à notre invité, et puis après, évidemment, le clou du spectacle... Le, la remise des prix du meilleur jardinier, la réponse est derrière ce bandeau. On verra ça ensemble un petit peu plus tard. En tout cas, merci d'être venu, merci de votre intérêt pour, pour ces problématiques-là, pour ces thématiques plutôt, que, que écologie urbaine à, à Drancy. Il y, a de, il y a de nombreux projets en perspective. Vous l'avez rappelé, lundi dernier, on était avec les, avec les CE1 des écoles drancyennes de pour pour fabriquer des nichoirs, pour, euh, pour parler de biodiversité. Il y, a, il y a une vraie dynamique sur le territoire et on est très content d'en faire partie. Il y a également Jean-Pierre Richard qui, euh, qui, euh, qui, est, qui est parmi nous, qui nous fait l'amitié d'être là et qui a généreusement doté euh, les récompenses des, euh, des jardiniers. Donc euh, bah voilà, bon visionnage, on va, on va lancer la vidéo. Une fois que tu as pris conscience que le système alimentaire aujourd'hui est toxique, une fois que tu as pris conscience que euh, ce système alimentaire il est euh, archi vulnérable, eh ben, tu essayes de pondre un système qui soit complètement l'inverse. Théoriquement, un jardin en permaculture, tu as réfléchi à un design, à un plan de conception de, de ton espace qui vise à réfléchir intellig intelligemment à comment tu vas positionner tous les éléments au sein de son jardin de telle sorte que tous ces éléments réagissent avec des connexions euh, positives et favorables les uns par rapport aux autres. Tu vois. Je vois par exemple tu vois, des gens qui viennent au jardin et qui me disent euh, faire de la permaculture parce qu'ils euh, font euh, des buts, ils paillent leur sol, ils font du compost. Très bien, c'est du jardinage durable. Mais si par ailleurs, cette personne-là n'a pas un minimum réfléchi dans son quotidien à euh, sa manière de se nourrir, se déplacer, se loger, se chauffer, etc. etc. Ça n'est pas la permaculture. Quoi. La permaculture doit intégrer aussi tous ces aspects-là de, de la vie. Et à la base, ce choix de maison de ville, ce n'était pas le jardin rêvé. Hein. Il y avait zéro biodiversité dans ce jardin. Et donc, jamais à l'époque, je n'imaginais que ce jardin euh, pourrait nous nourrir en légumes, euh, bientôt en fruits. C'est cette contrainte d'espace qui, d'année en année, m'a fait euh, creuser la tête sur les manières d'optimiser... Euh les rendements sur de petites surfaces, même en commençant tout petit, et c'est d'ailleurs un, un des principes de permaculture que de, que de démarrer petit, on peut assez rapidement, en quelques années, avoir de bons résultats euh, encourageants. On est à, à plus de 400 kg de, de légumes sur cette surface potagère qui n'a pas évolué finalement depuis, euh, depuis 7 ans. 150 mètres carrés, c'est la taille totale du jardin. La surface réellement productive, euh, elle est beaucoup plus petite. J'ai 35 mètres carrés de potager et euh, une quinzaine de mètres carrés de fruits et petits fruits. Je fais aussi euh, de la musique, du sport, euh, Enfin, juste pour dire que finalement, un jardin comme celui-ci, qui aujourd'hui nous nourrit à deux, et moi on peut complètement l'envisager en ayant une vie active. En théorie, la première chose à faire dans son jardin, avant même de se lancer, c'est d'observer. Ses microclimats, les différents éléments du jardin, les vents dominants. Comme seul conseil, j'ai envie de dire, démarrer petit, mais démarrer. On démarre petit, mais on soigne. Si tu en prends soin, mécaniquement, tu vas avoir des récoltes qui seront de meilleure qualité. Il y a plein de personnes qui ont une heure par semaine à consacrer au jardin. Ça ne sert à rien de démarrer sur 30 mètres carrés, ou de démarrer sur un carré potager, mais faites-le bien. Euh, achetez deux, trois bouquins de base, parce qu'on a quand même la chance aujourd'hui d'avoir une, une littérature autour de ces thématiques-là qui, euh, qui, qui est fournie. Et puis il faut y aller, quoi. il faut semer. En créant euh, de la production euh, dans nos jardins, on améliore euh, la, la résilience alimentaire du foyer. Et ça, ça a quelque chose de très rassurant quand même, tu vois, dans un, dans un contexte potentiellement euh, compliqué euh, demain, de se dire que euh, on, sort de, on sort de chez nous, on a. Euh, une certaine forme d'autonomie, pas complète évidemment, mais on a une certaine forme d'autonomie. Ces derniers mois, on a essayé de créer une dynamique à l'échelle de la rue pour gagner justement en résilience. On a proposé pour commencer simplement des apéros avec le voisinage, juste pour apprendre à se connaître. On a créé une boîte, une boîte à échange qu'on a, qu a posée sur la rue dans laquelle je peux mettre mes légumes en surplus, mais ça peut être aussi des bouquins, des vêtements, enfin voilà, ça participe aussi à la création de liens sociaux dans la rue. Je travaille avec les voisins à la question de, de l'autopartage aussi. va devoir relocaliser une partie de notre production alimentaire et les villes peuvent participer à cette relocalisation mais l'autonomie, à mes yeux, ne se résonne pas euh, à l'échelle individuelle mais plus à l'échelle plus, plus large que, qui est celle de la rue ou du quartier. Et maintenant, à vous de jouer On va, va peut-être enlever le pupitre, parce qu'il semble que ça, que ça gêne l'auditoire. Voilà. Donc, ce petit film, enfin, moi, que je trouve assez inspirant, voilà pour fixer un petit peu les idées, euh, on, va, on va rentrer peut-être un peu plus dans, dans le détail, dans le débat avec, euh, avec notre invité, Patrick, The Frenchy Gardener, qui est un Français qui, euh, qui habite Berlin et qui anime une communauté de, de plusieurs milliers euh, d'abonnés, 30 000 je crois, en, dernièrement, et, euh, et qui, qui est formateur en permaculture urbaine. Apparaître à l'écran incessamment sous peu. Hello. Bonjour. Bonjour Patrick. Euh, bah écoute, euh, merci de merci de ta présence parmi nous en, en, en, en visio. Euh, je je t'introduisais rapidement en disant que voilà, tu étais formateur en permaculture, que tu avais une grosse communauté euh, d'abonnés sur Instagram, et et voilà, je voulais peut-être te laisser te présenter en, en quelques mots à notre à notre public d'ranceain. Ouais, bien sûr. Bah déjà, euh, vous m'entendez bien, c'est bon. Ouais. Ok, top. Euh, bah, du coup, ouais, je voulais bah, déjà vous remercier euh, de m'inviter. Euh, un grand merci à la, à la mairie de Drancy, un grand merci euh, à toi, Jordan et euh, à l'association euh, Terres Urbaines que euh, j'affectionne vraiment tout particulièrement. Euh, euh, J'adore cette initiative et j'ai adoré euh, voir euh, toutes vos vidéos. Donc, euh, encore euh, un grand bravo à tous. Et, euh, et donc, ouais, pour me présenter rapidement, donc, euh, je m'appelle Patrick, euh, euh, j'ai 38 ans et en fait, j'ai commencé le jardinage urbain il y a à peu près deux ans. Euh, donc je suis vraiment un néo jardinier euh, et c'est devenu une passion une vraie vocation que bah, du coup, je m'efforce de partager le plus possible euh, et voilà, donc je suis vraiment euh, ravi d'être là euh, avec vous ce soir et puis, bah, de pouvoir répondre à vos questions lors, lors, lorsque, lorsque tu as commencé toi, enfin qu quel conseil tu donnerais justement pour, pour se lancer, on sait que toi tu, tu jardines depuis ton balcon euh, voilà, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer Comment tu as, comment tu as débuté Est-ce que tu peux nous, nous expliquer un petit peu ton, ton histoire Comment on devient une star du jardinage Comment on passe de, voilà de, je crois que tu fais du marketing dans la vie. Qu'est-ce, voilà, qu qui fait qu'on passe de, de marketeur, si je puis dire, à, à, à animer une, une, une communauté de, de plusieurs milliers d'abonnés sur justement une thématique qui est le jardinage, jardinage urbain. Bah, en fait, c'est vraiment venu euh, par hasard. En fait, euh, je me rendais en fait, euh, bah, dans, un, dans une jardinerie euh, fin du printemps et je me suis dit, bah, ce serait cool d'avoir quelques fleurs euh, pour l'été, euh, voilà, juste pour avoir quelques fleurs en fait, sur son balcon. Et, euh, et puis, en fait, à l'entrée de cette jardinerie, il y avait euh, tout un tas de graines de laitue, de radis, de tomates, etc. Et... Et j'ai bloqué j'ai regardé ça et je me suis dit, putain, mais j'ai jamais essayé. Et euh, j'adore manger une bonne laitue bien fraîche, des bons radis euh, et, des, et des bons légumes. Et je me dis, bah, pourquoi pas essayer, en fait. Et, et, et du coup, je me suis lancé comme ça. Euh, j'ai pris ces graines, j'ai pris un peu de sol, j'ai pris des pots sans vraiment savoir euh, par où commencer. Et en fait, quand je suis arrivé chez moi, je me suis trouvé en fait, euh, euh, vraiment ignorant, en fait, quoi, parce que j'étais là, genre, comment on va planter ces graines Comment il faut mettre le sol, enfin, comment ça fonctionne Et puis après je regardais même les graines, elles sont tellement petites, je me disais mais cette graine de laitue, là, ça va vraiment donner une laitue Et, euh, et j'étais là genre, euh, pourquoi on n'a pas appris ça à l'école en fait euh, Parce que euh, c'est euh, pour moi bah, une notion clé, c'est de pouvoir faire aussi, euh, bah, faire pousser en fait sa propre nourriture et puis bah, de se rapprocher de la nature et donc j'ai commencé comme ça hein, et puis j'ai eu beaucoup d'échecs et l'échec fait partie de l'apprentissage et c'est hyper important en fait d'avoir des échecs. Et le plus important c'est d'observer en fait pourquoi ces échecs sont arrivés. Et puis bah, petit à petit on regarde des vidéos, euh, on achète deux trois livres euh, et puis encore une fois on observe la nature et on, on teste en fait. Euh, donc c'est vraiment euh, une notion de tester ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, d'observer et puis après d'adapter. Euh, et souvent, en fait, j'aime bien, même si ça peut paraître euh, bizarre, on va dire, euh, me mettre à la place d'une plante aussi, euh, dans le sens où je me dis, bah, est-ce que si je faisais ça, est-ce que euh, moi, en tant que l'étude, j'aimerais qu'on me fasse ça Et du coup, je pense que euh, c'est assez intéressant. Et, et du coup, voilà, et bon an, mal an, en fait, euh, ouais, c'est devenu une vraie vocation, une vraie passion. Et bah, je suis ravi de, ouais, de pouvoir la, la partager encore plus. Euh, et puis, euh, c'est cool de, ouais, de faire pousser ça propre nourriture, de manière euh, organique et bio sur, sur un balcon, je trouve que c'est assez, assez inspirant et ça fait du bien dans, dans sa vie de tous les jours. Un petit film sur la permaculture, c'est ma dernière question, après je, je, on fera passer peut-être un micro dans, dans le public s'il y a des gens qui ont des questions, on a eu pas mal de questions sur internet notamment, pour toi, si tu devais définir la permaculture voilà, avec, en vulgarisant, comme, comme tu le fais euh, euh, sur, sur tes réseaux comment tu t'y comment tu prendrais Et est-ce que c'est compatible justement avec des villes comme les nôtres, en métro, la métropole d'Île-de-France, dans le Grand Paris Est-ce qu'on peut faire de la permaculture en milieu urbain mmh. Toi, je sais que tu es à Berlin, notamment. Ouais. Eh ben, bah en gros, pour euh, comment dire, euh, comment résumer la, la permaculture Il peut y avoir plein entre guillemets, de définitions possibles. Moi, je pense que ma définition, c'est euh, en gros c'est une vision donc, holistique euh, qui est vraiment centrée sur la régénération du sol, des écosystèmes, mais aussi des hommes. Donc en fait, dans cette définition, il y a plein de, de mots clés qui sont hyper importants. Euh, je pense que le premier c'est euh, holistique, euh, ce qui prouve que la permaculture, ce n'est pas basé sur un facteur, c'est basé sur plein de facteurs. C'est basé sur tous les éléments et la permaculture, cette vision, est vraiment de prendre euh, en considération tous ces éléments. Ensuite, le concept qui est pour moi, le, je pense, le plus important dans cette phrase, c'est le côté régénération, en fait. Euh, parce qu'en fait, quand on, entend, enfin, quand on parle de recyclage, euh, quand on parle d'éco-responsabilité, euh, il faut le faire, c'est bien. Mais au final, le recyclage, ça limite notre impact sur l'environnement. Mais ça ne régénère pas euh, notre impact sur l'environnement. Et du coup, la permaculture, elle va au-delà du recyclage, parce qu'elle dit que globalement, avant le recyclage, il y a plein d'autres options, en fait. Euh, et les options, les contrôles, par euh, le fait de réutiliser certaines choses avant d'acheter. Euh, et, et il y a vraiment cette, cette notion de régénération qui est au cœur du système de régénération du coup du sol. Parce que vous connaissez, vous cultivez vos parcelles et vous voyez à quel point bah, on ne peut pas cultiver sans un sol qui est sain. Et euh, au bout de certains temps, le sol il s'épuise. Donc en fait, il faut vraiment trouver des moyens naturel et sain pour régénérer en fait ce sol. Euh, ensuite les écosystèmes, euh, j'ai entendu parler dans la vidéo évidemment de résilience, j'ai entendu parler euh, donc euh, Madame la maire aussi de euh, perchoir, de plein d'initiatives, d'arbres, etc. Et en fait cette notion d'écosystème elle est clé et, euh, et je pense que euh, la permaculture est là pour justement régénérer des écosystèmes, donc euh, euh, accueillir de une faune et une flore qui avait peut-être quitté la ville et qui, au final, bah, va revenir euh, s'installer. Et on a besoin de cette variété. Et enfin, quand je parle euh, des hommes et, en fait, de la régénération des hommes, euh, il y a vraiment aussi un côté social, en fait, sur la permaculture. Ce n'est pas uniquement du, du jardinage. Il y a aussi... Euh, C'est de se dire... Qu -ce que, enfin, quand je vais acheter quel produit, quand je vais faire telle chose, est-ce que ça rend heureux euh, un homme, un être humain euh, et du coup, je pense que c'est aussi important pour vous de vous poser la question dans votre vie de tous les jours, qu'est-ce qui vous régénère Qu'est-ce qui vous fait plaisir euh, Même si vous dépensez beaucoup d'énergie, qu'est-ce que euh, vous allez avoir en dépensant cette énergie euh, en retour Et du coup, je pense que euh, ce côté régénération est vraiment euh, bah, une, bah, une philosophie de vie aussi. Quoi. Et je suis certain que vous avez plein de moments dans votre vie où bah, vous dépensez plus d'énergie et vous recevez pas forcément de bonnes ondes, euh, parce que ça vous demande énormément d'efforts. Euh, et il y a d'autres occasions où, justement, oui, vous dépensez beaucoup d'énergie, mais vous recevez tellement euh, qu'en fait, ça vous rend heureux. Euh, et, euh, et moi, par exemple, bah, le jardinage urbain, c'est exactement ça. Je, je passe beaucoup de temps, mais ça me rend tellement heureux. Euh, et du coup, je pense que la permaculture a vraiment bah, cette vision holistique, en fait, euh, à la fois des sols, des écosystèmes et de la régénération aussi des hommes. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu, un peu ma définition. Merci beaucoup pour ces mots. Euh... J'avais quelques questions qui, qui venaient d'Internet. Je ne sais pas si dans, dans la salle vous avez des questions, je passerai pour, pour, pour passer un micro pour, pour que vous puissiez interagir avec Patrick directement. Mais toi, étant donné que tu, tu es sur ta terrasse, initialement, la, la question que beaucoup de, de gens ont posée, c'est est-ce qu'on peut tout cultiver en pot, en fait Est-ce qu'on peut cultiver tout type de fruits et légumes à, dans ouais. des pots <coughs> Alors, honnêtement, euh, donc la réponse est non d'un côté, c'est qu'on ne peut pas tout cultiver. Euh, mais la réponse est oui, c'est qu'il y a énormément de variétés qu'on peut cultiver. Et en fait, donc moi sur mon balcon, bah, j'ai euh, des tomates, des aubergines, euh, du concombre, euh, du céleri, euh, des laitues, des radis, euh, euh, épinards, euh, je cultive de la mâche, euh, enfin, des courgettes, euh, enfin, bref. Donc en fait, je pense que la clé en fait pour réussir sur, euh, sur un balcon... Euh, c'est de se dire qu'il faut juste choisir les variétés euh, qui vont s'adapter bien pots, en pot. Fait. Donc c'est sûr que si on veut faire pousser un, un potiron euh, et que bah, ce potiron a besoin d'un énorme volume de sol pour pousser, bon, bah, ça ne va pas le faire. Parce qu'en effet, dans un pot de 15 ou 20 litres, même si déjà un pot de 15 ou 20 litres, c'est déjà un gros volume, euh, si ce n'est pas assez, ça ne va pas le faire. Donc du coup, il faut juste bien regarder en fait, les variétés à l'avance et il y a beaucoup de sites maintenant et je vous encourage vraiment à aller voir des les sites notamment sur les graines paysannes euh, Donc, il y a des associations comme Cocopelli, euh, il y a également la ferme de Sainte-Marthe euh, que, que j'affectionne particulièrement et euh, qui donne de super bonnes indications en fait si euh, telle variété peut être cultivée en pot euh, ou pas euh, et du coup on peut faire pousser beaucoup de choses en pot il euh, y a également les tables de jardinage qui permettent aussi euh, d'avoir un volume, entre guillemets, de sol euh, plus conséquent. Euh, et euh, on peut faire pousser plein de choses dedans. Et encore une fois, à partir du moment où on est patient, on respecte la nature et on donne euh, aussi justement voilà, la place euh, nécessaire à, à cette variété de pousser, on y arrive très bien. Donc, euh, donc oui, on peut tout à fait le faire et, et je pense que c'est un super... Euh, une superbe initiation en fait, de commencer sur son balcon et peut-être après d'aller de, sur des parcelles plus grandes, un jardin, etc. Donc ouais, on peut faire pousser plein de choses. On ne s'ennuie pas. Je, je, te, je te remercie pour, pour ta réponse. J'ai une question du, du public. Je vous laisse le micro. Voilà. Merci. Merci. Alors, Chantal Fossé, euh, voilà, moi, ma question, c'est euh, concernant toutes les nouvelles constructions, les anciennes aussi qui n'ont pas de balcon, qui n'ont pas de jardin, Avez-vous des idées pour faire avancer des projets où il par exemple, on construit une résidence, que l'on garde une parcelle un, en fonction de la parcelle qu'il y a hein, pour construire, afin que les propriétaires de ces résidences ou les locataires puissent participer à tout cela et évoluer parce qu'effectivement, à Drancy, les personnes qui habitent les résidences d'OPHLM sont assez anciennes et il y a beaucoup de terrain autour, ce qui est très bien. Aujourd'hui, la mairie peut développer, comme euh, je ne me souviens plus comment elle s'appelle, cette résidence, des jardins pour euh, qui veut bien. Euh, Est-ce que vous, vous avez des projets là-dessus euh, Voilà. Mmh. — bah, du, bah, du coup, bah, déjà, merci, euh, merci pour votre question, Chantal. Et euh, je pense qu'en fait, quand on, quand on regarde en fait, le jardinage urbain et la permaculture urbaine, euh, en effet, il y a un espace qu'on peut voir, c'est son balcon. Après, il faut aussi penser à plein d'autres espaces. Il y a par exemple euh, aussi des espaces, euh, entre guillemets, dans les escaliers qui sont ouverts, en libre accès. Et à partir du moment où on demande l'accord de tout le voisinage, et puis aussi de la copropriété, etc. Je pense que ça vaut le coup, en fait, juste de, de se réunir et puis bah, d'essayer de, de donner naissance à certains projets. Et, et comme vous l'avez dit, il y a énormément de terrains qui sont bah, pas forcément utilisés à l'heure actuelle. Et, et c'est pour ça que moi, j'essaie de donner, entre guillemets, une impulsion sur tout ce qui est permaculture urbaine et, et ce côté régénération, parce que, il y a plein de terrains à l'heure actuelle qui peuvent justement régénérer du sol, qui peuvent régénérer des écosystèmes. Et je pense qu'il faut arriver en fait à monter des projets. Il faut, euh, je pense que Terre Urbaine en est, est un super exemple. Euh, et je pense qu'il y a plein d'autres projets qui peuvent être développés dans les villes. Euh, donc il faut, en fait, je pense qu'il faut vraiment se réunir, se réunir en groupe, euh, en groupement, et euh, faire émerger des idées. Et après, essayer évidemment de faire passer ces idées de manière, euh, évidemment, légal euh, pour avoir euh, bah, toutes les, euh, les, euh, les garanties pour le faire. Mais, euh, mais honnêtement, il faut y croire. Et euh, je pense qu'il n'y a pas que des balcons. Il faut aussi regarder sur tous les immeubles. Il y a énormément de rooftops, en fait. Euh, et, euh, et si on regarde, en fait, tous les toits de toutes les habitations d'une ville, les toits sont vides. Euh, donc, du coup, il y a peut-être plein de choses à explorer aussi sur ce côté-là. Genre, comment euh, réussir à végétaliser encore la ville et utiliser tous ces espaces qui sont... Euh, qui sont euh, bah à l'heure actuelle, peut-être un, peu, un peu gâché. Et je pense qu'un toit d'une habitation, ce n'est pas uniquement fait aussi pour faire pousser un potager. Euh, ça peut être aussi aménagé pour récupérer l'eau de pluie. Euh, et honnêtement, quand on regarde la surface d'un bâtiment, euh, juste le toit, si on met les bonnes installations, on peut récupérer énormément d'eau de pluie. Euh, et l'eau de pluie, évidemment, bah, va servir après aux différents potagers. Elle peut aussi servir, euh, par exemple, bah, aux toilettes. Euh, parce qu'au final... Pierre Rabier, euh, paix à son âme d'ailleurs, qui, euh, qui est décédé euh, semaine dernière, non. il disait que c'est un manque de respect entre guillemets de tirer la chasse euh, en utilisant l'eau. Et l'eau est une ressource qui est tellement naturelle et tellement essentielle que pourquoi on ne réutilise pas parfois l'eau de pluie pour justement tirer la chasse plutôt que d'utiliser de l'eau potable. Donc il y a encore, je pense, beaucoup de progrès à faire. Euh, et, euh, et je me mets aussi euh, dedans. Il y, a, il y a plein de nouvelles choses à faire et, et, euh, et à expérimenter. Justement, euh, dans vos projets, je ne sais pas si c'est uniquement vous, hein, ça va être tout un groupe de personnes, c'est de prévoir, d'obliger dans les nouvelles constructions qu'il y ait tout ce que vous venez de exposer. Chantal, je suis plus que d'accord. <rire> je suis plus que d'accord et euh, je pense qu'en effet, il là, j'ai eu des contacts avec un architecte à Berlin, justement pour euh, commencer à parler de tout ça en fait. Quoi. Et euh, j'ai vu récemment en fait un, un immeuble euh, et qui est tout, qui est, enfin qui est tout nouveau quoi. Et je me suis dit mais pourquoi ils n'ont pas pensé à l'eau de pluie Pourquoi ils n'ont pas pensé en fait à, au compost, etc. Je pense qu'il y a un vrai sujet d'urbanisation. Euh, et je pense qu'il faut arriver en effet à, et je vais m'efforcer en tout cas d'essayer de, de trouver aussi et de montrer des exemples en fait, pour, que, bah, pour montrer que c'est possible mais, euh, mais je suis d'accord il, il y a énormément de progrès à faire et il faut qu'on le fasse tous ensemble aussi je pense Très, très bien, ben, merci je, je vais juste compléter en fait ce que, ce que tu disais Patrick en fait je pense qu'on peut obliger, on peut, euh, on peut effectivement euh, mettre des choses dans le, dans le je ne sais pas dans, dans, dans le règlement ou dans la loi, mais en fait, euh, comme, comme je pense que ce que tu veux dire, c'est que ça dépend aussi beaucoup de, de vous, de nous, et que euh, s'il euh, y a effectivement un collectif qui porte un projet intelligent et qui sait euh, le défendre et qui sait euh, justement euh, le proposer au, à, à, à nos élus qui sont plus qu'à l'écoute ici sur, sur Drancy, bah, euh, votre projet pourra, pourra, pourra, pourra éclore tout simplement je pense qu'il ne faut pas être uniquement dans l'attitude de se dire bah, euh, voilà, il faut qu'on impose etc je pense qu'on a aussi beaucoup à proposer et, euh, et c'est peut-être aussi ça l'objet de ta réponse on, on, on me fait signe qu'on a une question d'un internaute euh, qui est en fait relative aux particules fines parce que toi tu, tu, tu jardines sur ton balcon on sait que parfois, ben, on peut avoir une certaine pollution aérienne. Est-ce que ça a un impact sur la santé En fait, est -ce que, enfin, quelles sont les conséquences éventuelles de, de, de, de ce dépôt de particules Est-ce que, est que ça a une quelconque incidence Est-ce que tu, tu es sensibilisé à ça Oui, bien sûr. Ben, je pense qu'en fait, euh, déjà, juste, juste pour revenir en fait, au point, euh, à la question de Chantal et, et, et ce que tu viens de dire aussi, Jordan, je vais prendre un exemple, c'est par exemple McDonald's. Évidemment, je n'aime pas McDonald's parce qu'ils ne sont pas très respectueux de l'environnement. Néanmoins, McDonald's récemment, euh, je ne sais pas si vous avez vu, mais ils ont fait tout un, tout un tas d'efforts. Avec, Ils ont changé leur logo et puis tout d'un coup, c'est plus vert. Et puis McDonald's, ils proposent maintenant euh, des steaks, entre guillemets, qui sont euh, plus végétaux. Et puis, ils proposent aussi de plus distribuer de bouteilles d'eau, etc., etc. On peut dire ce qu'on veut à McDonald's. McDonald's ne l'a pas fait parce qu'ils en avaient envie. Soyons francs, euh, ils l'ont fait parce qu'il y a une pression collective euh, qui les pousse à changer, euh, entre guillemets, leur manière de fonctionner. Et je pense que c'est, euh, comme tu le disais, Jordan, c'est aussi notre responsabilité de faire euh, juste plein de petites choses au quotidien. Et je ne suis pas parfait et on n'est pas parfait. Mais avec l'accumulation de ces petites choses, on arrive euh, à pousser, entre guillemets, des grandes entreprises et des grands groupes euh, à nous écouter et à nous entendre. Et ça permet de faire avancer les choses de manière positive. Et euh, donc voilà, je pense que je voulais juste partager cet exemple, euh, parce qu'il est à mon sens inspirant. Et euh, pour revenir sur la pollution donc, du coup, urbaine, euh, je pense qu'en effet, en faisant du jardinage urbain, en, ayant, euh, en étant euh, au bord euh, d'une autoroute, oui, forcément, il va y avoir des particules fines, euh, etc. Donc je pense que euh, l'enjeu, pour moi, de la permaculture urbaine, c'est aussi de trouver justement les bons endroits où il n'y a pas une exposition euh, à la pollution euh, qui est euh, forte. Et s'il si y a une exposition à la, po à la pollution, c'est aussi protéger justement euh, les cultures euh, avec des serres, euh, avec euh, une régénération du sol qui va permettre, entre guillemets, d'annihiler de, de, euh, ces, euh, ces effets euh, néfastes de la pollution. Euh, mais plus il y aura de permaculture urbaine, moins il y aura de pollution urbaine aussi. Parce que si tout le monde fait pousser entre guillemets, ses propres légumes, etc., bah, quand on commence à faire pousser ses légumes, on n'a pas envie de voir de la pollution. Donc, du coup, chacun aussi réduit son impact euh, quotidien sur, sur l'environnement. Je pense que c'est un cercle vertueux euh, qu'il faut qu'on qu mette en place. Quoi. Bah, écoute, je, je, je te remercie pour, pour, ta, pour ta réponse. On va, on, va passer, euh, on va passer au concours. en Tu fait. as été jury de ce concours. Euh, est-ce que tu peux euh, peut-être pour, euh, pour clôturer dire un petit mot à, à, à nos participants euh, pour justement bah, voilà, euh, résumer un petit peu ton, ton, ton ressenti par rapport à, à ces portraits de Drancéens qu'on va, qu va découvrir ensemble est-ce que tu as envie de leur, de leur dire un petit mot ouais, bah honnêtement déjà je dis euh, bravo <rire> genre je vous dis un grand bravo parce que euh, je peux, quand Jordan m'a contacté et m'a dit ouais est-ce que euh, ça te dit d'être jury etc., etc en fait tout de suite je me suis dit non mais trop cool quoi genre euh, j'adore tellement euh, genre euh, l'initiative et euh, j'ai regardé vos vidéos et croyez moi je les ai regardées plusieurs fois parce que euh, bah, c'est juste génial ce que vous faites quoi genre regardez ce que vous faites vous donnez vie euh, vraiment à, à des plantes, vous donnez vie à des écosystèmes euh, et ça donne envie aussi à d'autres gens euh, de s'y mettre et euh, je trouve qu'à travers tous les portraits que j'ai vus il y avait tout le temps un truc inspirant. Et, euh, et, euh, et, et surtout, je vous transmettez en fait, du bonheur euh, parce que ça vous apporte du bonheur. Et encore une fois, je reviens à ce côté régénération. C'est que, euh, oui, vous passez peut-être beaucoup de temps dans votre parcelle, oui, vous êtes peut-être un peu épuisé, mais au final, vous rentrez chez vous, et vous êtes content, et vous êtes heureux. Euh, et du coup, je pense que ça se ressent vraiment dans toutes ces vidéos et, euh, et même niveau technique, j'ai vu plein de trucs super cool avec euh, euh, le paillage, euh, l'utilisation d'utilisation d'espace vertical euh, le plus possible qui permet bah, de faire pousser plein de choses même sur une petite parcelle euh, le compost enfin euh, bref j'ai vu plein de trucs qui sont enfin euh, qui étaient hyper inspirants donc euh, vraiment un grand grand grand grand bravo à vous et, euh, et franchement c'est un honneur en tout cas d'avoir euh, pris part euh, à ce à ce jury et, et voilà mais, mais un, un grand bravo à vous et, et parlez-en autour de vous postez des photos et, et je pense que si on s'y met tous ensemble il bah, il y, y a vraiment euh, un mouvement et un cercle vertueux qui va arriver à se créer. Donc, euh, donc voilà. et encore une fois, j'en genre, genre Bravo, bravo. bravo. J'ai adoré regarder vos vidéos. C'était vraiment top. <applaudissements> eh ben, merci à toi, Patrick. Euh, ben, on était en visio aujourd'hui, mais je sais que tu m'as fait la, la promesse de venir dès que tu, dès que tu le peux pour rencontrer, euh, pour rencontrer nos jardiniers. Ça nous fera très plaisir de, de te voir sur Drancy. Euh, on, a, bah, on, te, on te remercie pour ta, pour ta participation, je te dis au revoir, je te dis plutôt à bientôt et on va passer à, à l'étape suivante qui est justement les fameux euh, portraits de nos, dr de nos jardiniers dranciens très talentueux pour euh, ouvrir justement bah, ce concours du meilleur jardinier made in Drancy. Merci beaucoup. Ciao Patrick. Ciao ciao. Donc, euh, bah, je m'appelle Shafia et je suis assistante maternelle. J'ai appris à jardiner, euh, déjà dans, dans mon pays, hein, l'Algérie. Euh, J'ai appris à, à faire ça depuis ma, mon enfance. Je sais, ma grand-mère a fait euh, le maillot, c'est de le faire à côté des, des corgettes. Donc, euh, je l'ai fait pareil. Ça, c'est euh... la l'haricot qui... C'est un peu spécial. <rire> c'est la l'haricot de l'Algérie. Voilà, euh, oui, elle est plus grande. Et puis, euh, on, en fait, on la, on la laisse sécher comme ça. Voilà, elle est là. Attendez, je vous montre le, comment il sèche. Il devient comme ça. Après, il devient, je la laisse jusqu'à jusqu quand il devient. Je cherche, voilà, comme ça. Pour que, si vous voulez, je vous une. pour voir comment ça fait après. Voilà. Et celle-là, on le met après dans le couscous, on le met, on, on, on, voilà, on le mange comme ça. On, voilà. Donc euh, le jardinage, ça me rappelle euh, ma famille, euh, mes origines. Et, et ma fille, c'est pareil, ma fille m'aide beaucoup, beaucoup. Et tous les jours, ils viennent ici. Il n'y a pas une journée qu'elle ne vient pas ici pour m'aider, pour voir euh, l'évolution. Je m'appelle Isabelle. Euh, je travaille sur la commune. Donc, le jardinage a commencé euh, bah, quand j'étais ado chez mes parents. En fait, on avait un petit jardin où on faisait quelques petites choses, mais c'est pas moi personnellement qui m'en occupait, enfin, j'aidais à désherber, à arroser, petites choses. Et donc là, le jardinage a commencé ici avec cette parcelle il y a il y a quelques mois puisque ça remonte euh, au mois de mai euh, le cétal. Ce qui nous plaît en fait c'est de pouvoir euh, bah, voir les choses pousser parce qu'on a commencé avec euh, beaucoup de graines, donc euh, vraiment le, le cycle de pousse, euh, pouvoir voir euh, bah, toutes les étapes jusqu'à obtenir des fruits et des légumes. Sur le devant on a mis euh, des différents types de fleurs pour euh, la pollinisation. Donc on a de la menthe. On a du romarin, on a du thym, on a un tout petit pied de persil qui avait cramé et qui semble vouloir repartir. On a du basilic, parce que je suis d'origine italienne, donc on cuisine beaucoup avec le basilic, j'adore Donc là, on a les pieds de haricona. ici on a planté des plants de fraises gariguettes. Donc là, on a les premiers plants de tomates roma, on a des salades encore, La un pied de blette, on a euh, un pied de framboisier là-bas qui commence à, à donner euh, là nous avons planté des choucales deux pieds que vous avez là sont des choux-fleurs. là nous avons un pied de concombre qui a qui a donné un petit peu aussi et qui a été euh, touché par le mildiou donc, euh, oui, y en a un, pour l'instant il, il tient donc. nous avons planté des œillets d'Inde tout le long malheureusement nous n'avons qu'une touffe qui est sortie là là juste à côté nous avons les courgettes alors lui il a bien donné par contre, et si vous regardez de plus près, là on a une magnifique fleur avec des, une courgette qui commence, ça, ça nous peut. permet de partir de, de la grisaille et du béton. Bonjour, je m'appelle Mokhtar, j'habite Drancy. Dans la vie, je suis chauffeur taxi. Et là, je suis au Jardin partagé, ma, Ça sera ma deuxième saison. J'essaye minimum à peu près une petite heure par jour. On va dire que c'est le minimum. Mais comme c'est une passion, des fois, ça m'absorbe toute l'après-midi. Ben, moi je prône jardin partagé, rime avec jardin mélangé. Voilà, là on rentre dans mon petit mélange. Alors vous voyez, des fois les associations, la cohabitation est un peu difficile, mais bon, c'est pas grave parce que au final la compétitivité pousse l'un des deux à surpasser l'autre, donc la productivité de l'un des deux sera forcément meilleure. Les carottes sont cuites, c'est les dernières, sachant qu'on on avait tout le rang là. La carotte c'est pas mal, hein, franchement ça ne demande pas trop trop d'entretien à part au départ et après voilà elle est là fait sa vie vous hein, voyez. je pensais qu'elle ferait plus de feuilles mais non donc voilà papy tournesol vous voyez voilà alors sachant que chaque opercule est une fleur dont c'est régalé euh, nos amis les abeilles alors je vous laisse imaginer la quantité voilà voilà normalement ça tombe tout seul hein. Voilà. et derrière, ben, le fameux fruit, hein, la fameuse graine de tournesol, vous voyez, hop, hop, hop, hop, voilà. euh, bah, Je me présente, je suis Madame Amadi, Amida. Donc... Euh... Euh, je suis à Ouassach, dans la chaque Jour. Je suis maman de deux beaux enfants qui aiment justement le jardinage. Je jardine depuis l'année passée. On a trouvé de quoi s'occuper, à savoir découvrir en fait, ce monde de jardinage et c'est juste merveilleux. Je viens de la Kabylie en Algérie, donc les montagnes et tout ça. Donc oui, on a touché à la terre, je savais déjà ce que c'est le jardinage. On a grandi dans ce milieu avec les grands-parents, les parents, donc c'est héréditaire. Ce n'est pas une découverte, mais croyez-moi, j'en ai appris encore beaucoup de choses. J'ai tenté le petit citronnier euh, nain, je précise nain, donc il ne prend pas trop de place, ça a bien pris. Donc j'en ai mes petites aubergines, qui ont bien pris le soleil, et à côté j'ai du maïs, bien joli. Le thym, j'en ai deux variétés de thym, Alors celle-là vient de, de chez moi, de chez mes parents vraiment une odeur exceptionnelle. Voilà, qu'on consomme beaucoup dans nos plats traditionnels. Euh, en fait du fait d'être déjà heureuse d'avoir cette parcelle, je commençais déjà à faire mon plan que j'ai appelé un plan robe cabile. Je commençais à dessiner comme une sorte de robe. Il faut mettre ceci-là, ceci-là, mais à un moment donné, je me suis retrouvée un petit peu, il me manquait de la place. Donc du coup, j'ai opté pour les tuteurs croyez-moi, ça fait gagner de, beaucoup de place. On l'appelle le milieu anti-stress, avec des copines, les voisins, on, va dire, on se retrouve souvent fin de journée. C'est vraiment un milieu de détente, ça, ça nous ramène vers la nature et ce contact, croyez-moi. C'est que les, les gens qui aiment, hein, ils pourront valider ce contact avec la terre, avec les plantes, avec ces, euh, on ne peut pas exprimer. C'est juste magnifique. Je m'appelle Kadeja. Je suis locataire du quartier Nelson Mandela et j'occupe avec mes filles une, une parcelle du potager. J'ai commencé à jardiner avec le, le, projet, bah, le, le projet des jardins partagés. Alors j'aimais bien parce que j'ai quelques petites jardinières euh, sur mon balcon. Donc c'était des, des, des, au départ des, des petits pieds de tomates et puis bah, maintenant bah, c'est l'explosion totale. Hein. On a envie de planter tout, tout ce qui nous passe par la main comme graines. D'ailleurs euh, on récupère même maintenant nos pépins à la maison, on récupère nos graines des aliments. Et euh, non en fait j'ai découvert cette passion. Euh, avec bah, le projet de terres urbaines. Alors le projet du jardin partagé, je trouve que c'est une super idée, c'est un super projet, ça nous permet de, bah, de rencontrer bah, des gens, des voisins, de faire profiter ces enfants euh, sur, le, sur, sur les connaissances du, bah, du jardinage. Je m'appelle Gina, je m'appelle Kayna. Kayna, je m'appelle suis en 6 e A, je suis en 6 e C et j'ai 10 ans, moi aussi j'ai 10. Qu'est-ce que vous aimez dans la pratique du jardinage euh, ben, On peut planter bah. ce qu'on veut. Déjà c'est du bio, c'est le meilleur. Parce qu'il y a des autres choses qui ne sont pas bio et qui sont pas bonnes. <rire> <rire> euh, si, on cuisine beaucoup. Euh, moi j'aime bien manger les carottes avec euh, la viande et, euh, la, et euh, du rôti et, euh, et de la sauce. C'est bon. On a planté plein de choses. Moi j'ai de la patience, du coup j'ai planté plein de choses. Ça m'a appris plein de choses. Euh, au niveau écologique, que comme quoi il faut pas jeter dans n'importe quel bac. Par exemple, on a des bacs euh, de composteurs. Et, et les bêtes, ils viennent les manger, ça fait euh, du bon compost. Eh bien, moi, je suis euh, retraitée et, euh, et quand il y a eu la proposition euh, d'obtenir une parcelle, j'ai répondu euh, présente tout de suite en sachant que bah, je n'ai jamais jardiné de ma vie. est que je jardine sur mon balcon, mais c'est un peu limité sur un balcon Donc, euh, bah, c'était la possibilité d'avoir euh, des produits, de manger des produits... Euh, de ma sueur. <rire> et c'est vrai que quand j'ai mon petit-fils et puis que je lui ramène des fraises du jardin, il, est... il a les yeux qui brillent quoi. Dans la cuisine asiatique, mm -hmm. donc les tiges, on les utilise en bouillon et les feuilles également. C'est un... de la famille de l'ail. On fait des rouleaux de printemps par exemple. Mm -hmm. euh, les feuilles, on peut les mettre euh, en bout comme ça pour terminer le rouleau de printemps. Dans notre langue, ça s'appelle chai, ça s'appelle chiso. on appelle tito et on le mange, on, on l'utilise un peu comme la menthe, on le mange en accompagnement euh, avec les rouleaux de printemps, avec les nems, euh, avec les crêpes. Voilà, c'est un jardin plaisir, un jardin souffrance parce que mon dos il souffre, mais, mais, mais c'est un jardin, euh, c'est un jardin satisfaction, il n'est pas parfait. Les mauvaises herbes elles sont un peu à la fête. Euh, une personne qui a dit que mon jardin c'était un jardin zen, un jardin, euh, je me débrouille comme je peux, mais voilà. Je, de toute façon, je remercie. Je remercierai jamais. Je vais pas lui dire, mais je remercierai jamais à ces Jordans parce que c'est une super initiative. Ça c'est. Je descends au jardin. Je remonte fatiguée, mais je suis heureuse d'avoir pu jardiner. Merci Terres <rire> Eh bien merci à tous, bravo à tous, qui dit concours dit forcément un gagnant ou une gagnante, je ne sais pas, je vais peut-être appeler Madame, euh, Madame Le Maire pour, euh, pour me rejoindre sur, euh, sur, sur l'estrade, euh, sur, sur la scène exactement, bon, le, le suspense était insoutenable. Hein. Exactement, et effectivement il y, a, il y a un gagnant mais finalement quand on voit toute, ce, toute cette joie qui est communicative oui. on, se, on se rend compte que l'essentiel il est, il, est il est déjà atteint et euh, je ne sais pas si vous voulez dire quelques mots. Mais oui c'est ça, en réalité pour moi vous avez tous gagné parce que c'est parce que fabuleux que ce soit parce qu'on a euh, euh, parce qu'on a des, des souvenirs d'enfance, euh, que ce soit parce qu'on a vraiment envie euh, d'entrer dans ce cercle vertueux et de produire ce qu'on mange alors même que Quelque part, on n'a jamais connu un jardin euh, à travers euh, nos anciens, nos parents, mais je trouve que c'est voilà, c'est fabuleux, c'est le cercle vertueux euh, dont, euh, dont Patrick euh, parlait tout à l'heure. Euh, c'est ça, c'est reproduire, c'est euh, euh, avoir une attitude et, et, et une vie, une vie saine. Je trouve ça fabuleux quand on je partage ça toi. avec euh, avec ses enfants, quand on apprend ça à ses enfants, quand euh, ils peuvent être fiers, elles peuvent être fiers de. Euh, ce que leur maman a cuisiné ou ce qu'elles-mêmes elles ont, elles ont cuisiné. Mais bon, j'ai partagé euh, des petites anecdotes avec les uns euh, et les autres quand, euh, quand on est venu euh, dernièrement euh, dans les jardins partagés. Et puis bien sûr, c'est fabuleux pour nous euh, d'avoir eu euh, d'abord cette volonté de créer ces jardins partagés dans l'espace Nelson Mandela, qui était en fait un espace inutilisé, et surtout d'avoir rencontré sur notre chemin quelqu'un euh, comme Jordan, à qui on a tout de suite proposé eh ben, euh, de mettre sa passion Quelque part à notre service, mais en réalité à votre service. Euh, et je le dis toujours, euh, Jordan, je l'ai dit encore, euh, sur, euh, quand on a reçu le, le, la récompense là au jardin, euh, de, de, enfin, au, pardon, pour les concours de, de l'horticulture, euh, et ben seul, euh, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et en fait, ce qui est fabuleux, c'est ce qu'on arrive à faire ensemble euh, pour nous de voir votre fierté, donc on... on on a eu cette idée, cette volonté politique. Euh, derrière, elle s'est traduite avec ce partenariat, avec euh, Jordan qui est toujours à vos côtés, au quotidien, euh, qui, qui nous apprend des choses et, et, et qui, après, vous apprend, des choses, vous apprend des choses à vous, qui peut, grâce à vous aussi, vivre sa passion. Donc tout ça, c'est fabuleux. Voilà, on a, tous, on a tous gagné, en fait, quelque part. Voilà, donc bravo à tous et à toutes. Alors, juste un petit point pour le concours. On avait un mode... De, de calcul en fait. On avait un vote du jury, donc il y avait Patrick, The Frenchy Gardener, qui a voté. On avait aussi Jerry du magasin Truffaut à la Pleine Stade de France, qui est un spécialiste du, du maraîchage, qui se sont réunis euh, pour justement faire un classement. En parallèle de ça, on a diffusé tous ces portraits sur nos réseaux sociaux. Et il y a eu énormément d'interactions, plusieurs votes, plusieurs like, si je puis dire, des partages, etc. Et donc, c'est euh, la moyenne si je, de, des votes du public et la moyenne des votes du jury qui va euh, déterminer bien le vainqueur. Et je te propose, Alvin, à la technique, que je remercie d'ailleurs pour tout le travail qu'ils ont fait, de nous mettre euh, bah, euh, la révélation. que Shafia peut nous rejoindre sur scène. Bravo Shafia. Voilà. Ok. Super. Mais voilà, en fait, c'était caché par le ruban. Je ne pouvais pas savoir qui avait gagné. Donc voilà. Merci. Shafia, bravo. Merci. Félicitations. Mais euh, vous le méritiez tous, euh, voilà, parce que comme je disais, et, et Shafia, Shafia a été désignée par tous les membres du jury. J'en faisais pas partie, hein. je ne suis pas, je suis pas Moi responsable. Non plus. Jordan non plus, on n'en faisait pas partie. Donc voilà, y a pas félicitations de... à elle, félicitations à ses filles aussi, qui l'aident beaucoup sur le jardin. Donc, euh, bah, écoute... La ah, photo, Une petite photo, petite photo. Tout à l'heure, j'ai signé les diplômes. Voilà, tout de suite, là, j'ai signé les diplômes pour tout le monde. Ah oui, la place de monsieur Richard. La de monsieur Richard, un potager connecté de Truffaut, des livres de jardinage. Des... Ah bah, -le voilà. Le Donc, euh, bah, voilà, comme j'ai dit, tout le monde, voilà, fille... la relève est assurée. Donc il y a des prix, effectivement, pour tous les pour tous les gagnants. Euh, un potager connecté que nous a remis ben, le magasin Truffaut de la Plaine Stade de France. Monsieur Richard qui nous a fait encore je le remercie. Voilà, Drancy, Drancy je le remercie Fleury, de Dranciville Fleury, qu qui remercie. offre une fleur également, Merci. une plante. Donc, Merci, Monsieur Richard, Regardez. pour votre contribution. Merci beaucoup. La plante offerte par Dranciville Fleury. Comment c'est que vous avez dit Et Truffaut des graines, des, voilà, des, Truffaut La Plaine Salle de France qui, qui a offert ce potager connecté potager aux trois premiers prix et au, et coup, de coeur, et au coup de cœur du jury. Au coup de cœur du jury, on, on vous dira qui est le coup de cœur plus tard. <rire> euh, et voilà, bah bravo Chafia, bravo à toi. Bravo <rire> Est-ce que vous pouvez venir peut-être plus oh. Voilà, pour la, bol, la photo de famille. Voilà. Ah. Je vous en prie. Alors ensuite, le deuxième prix pour Amida. Amida. Félicitations, pour le Amida. Prix. Tu peux nous rejoindre, s'il si te plaît. Euh, le jury a noté justement, euh, effectivement, bah, un travail euh, remarquable sur ton, sur ton potager, très, très bien organisé. Ah, Amida, c'est les herbes, les petites galettes. Voilà, ah, les petites elle. galettes. <rire> Le mélange de toutes les herbes aromatiques, c'était fabuleux. <rire> Bravo Amida Et donc je crois qu'il y a encore Et bah, des cadeaux. Ouais, les, comme je dis, il y, y a des gagnants. Donc, euh, <rire> tout, le monde, tout le monde gagne. Tout le monde a gagné. Le monde a gagné. Regardez. Hop. Les graines aussi. Et le potager connecté. Voilà. Et la plante. Et la plante. Hop là. Bon après, sinon, après, on va faire la photo de groupe. Voilà. Troisième prix, bah, Mokhtar. Troisième prix, Mokhtar. Je représentant de la jante masculine. Félicitations Mokhtar, le jury, jury t'a plébiscité, le jury de spécialistes. <rire> Excuse-moi. Ah bon <rire> voilà, ils ont, ils ont vraiment apprécié ton côté créatif. Je continue mon travail d'approvisionnement. Ah voilà, le 3. Euh, voilà. Hop là. Voilà, ah, merci beaucoup. des cadeaux pour Mokhtar aussi. Merci, Exactement, et bah, après, a... c'est vrai que Terres Urbaine, nous, on n'était pas jury, mais on a voulu quand même intervenir pour récompenser une initiative qui nous a particulièrement touchés, c'est le coup de cœur du jury. Euh, c'est Kaena, Jenna et Kadeja. Bravo! Félicitations, parce que pour nous, le jardinage et l'environnement, c'est surtout un travail de transmission. Ouais. Et je sais que Madame le Maire oui. et Madame Mendes sont très attachés à ça. Oui, ça fait... Et félicitations à vous. Euh, merci à toi qui as déjà pour ce que tu fais à, à tes, avec tes filles. Bravo les filles. Voilà, félicitations à vous. En plus, elle cuisine. En plus, elle cuisine ce qu'elle cultive. Elle aussi, c'est super. Allez-y, les filles. Les deux, merci. Merci. Je l'ai signé merci. juste en arrivant. Hein. Donc, j'avais vu vos noms. Bravo, bravo. Approchez-vous, approchez-vous. Et regardez. Voilà. Pour le, le prix coup de cœur aussi. Merci. Vous avez les, les cadeaux aussi. Exactement. Et évidemment, des encouragements pour deux personnes, moi, que, que, que j'adore. Isabelle, Célia et Suzette, si vous pouvez venir nous rejoindre. Vous avez, elles, ont, elles, ont, elles ont pris la parcelle assez tardivement, Isabelle et Célia. Mais elles ont mis beaucoup, beaucoup d'engagement, beaucoup de cœur. Et donc, euh, ça, ça, ça se ressent. C'est une belle aussi complicité entre une mère et sa fille. Voilà, donc merci à vous. Et Suzette, bah Suzette, je ne devrais pas le dire, mais c'est ma chouchou, donc euh, bah, voilà. On a toujours des chouchous. Merci. Félicitations. Merci. Merci. Bravo à vous. Et on va se mettre tous là. Tous, tous, tous. Là par contre, je ne sais pas comment vous allez remonter ça. Oula. Oula <rire> Donc c'est bah, effectivement, merci encore à, à, à, à monsieur Richard pour la plante, des graines biologiques pour tout le monde, et euh, ce superbe pot à réserve d'eau, comme ça vous pouvez partir en vacances tranquillement, avec, euh, en laissant vos plantes, et elles vont euh, survivre. Hop là Oula, mais il y a oui, un et deux voilà. <rire> voilà. Bah écoutez, Donc là on est un peu voilà, si on voulait faire une on, photo est, est, on est faire on est on est bien chargé là. Avec tout le monde, c'est un peu compliqué. Hop. On se resserre hein foto, foto Voilà. Donc on peut on peut arrêter le live maintenant. Merci à tous les viewers qui a eu éventuellement sur sur le Facebook et puis euh, et puis bah tous les participants, merci à tous. Merci au, de vous, aussi au public de, de s'être de, bah de déplacé hein, soir d'hiver pour, pour, pour nous voir et puis, et puis voilà on va prendre une photo maintenant j'ai trop parlé allez Monsieur Richard bien.